Hey Yo les gamers, c'est Alex 2008 donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle petite vidéo Brawl Star. donc euh, bon, je sais, je sais, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, donc, euh, bah malheureusement j'ai très occupé, là je prépare un, un tournoi, un truc, là, ça prend beaucoup de temps. Ah donc aujourd'hui comme je vous l'avez peut-être vu dans le titre si la vidéo est histoire j'espère qu'elle va sortir aujourd'hui donc mercredi. Donc on va aller voir, découvrir la nouvelle saison de Brawl Star. Donc euh, Découvrir le nouveau pass Brawl aussi. Brawl Pass, tout, je sais que tout le monde est comme ça. Et euh, je vais faire aussi une petite annonce. Putain et Brawl Star, c'est vraiment un, un endroit où je fais des annonces, quoi. C'est un peu comme. Euh, un psychologue, euh, c'est juste que c'est gratuit. En plus, je gagne de la thune avec. <rire> Et du coup, on va faire euh, quelques petites parties comme d'habitude. Pour la vidéo avec NetX il faut faire des euh, likes. Euh, voilà, voilà. Donc là, j'écarte. Voilà. Et dimanche, j'ai pu perdre mon compte juste avant la saison. Alors oh, c'est de la nouvelle saison, le gang du bras d'or. Saison 6, hein Ah, pas comme sur Fortnite. Ah. Ok, donc on va voir le petit coffre du début. En espérant qu'on va avoir... un nouveau prendre Ah, ok. J'ai cru que ça... Ça, euh, ça clignotait. Ok, donc on a une méga boîte. Ah non, mince, okay. Alors, au niveau des quêtes, ok, on a des trucs à faire avec Daryl. Oh, il y a un nouveau mode de jeu hors-jeu. Waouh. Ok. Hors-jeu. Oh. d'ailleurs j'ai pas pu tester euh, coupe star euh, en fait j'ai eu du retard euh, malheureusement donc ça on va le faire un peu plus tard alors ok donc on va tester sur nouveau mode de jeu et on va aller dans le magasin hop on prend ça nickel et donc au niveau du poste de combat j'ai vu qu'il y avait un nouveau euh, personnage comme d'habitude donc il y a des méga bois des gemmes comme d'hab quoi donc voilà, donc, ça s'appelle Belle. Donc, il y a toutes les petites euh, les émoticônes. Ce style, je l'aime bien. Et au début, je cru que c'était un homme, genre... Bon, c'est pas grave. Donc, euh, il y a la saison précédente aussi, j'ai pas pu la terminer. Euh, désolée, hein. Donc, euh, on a son petit partie, parti. C'est parti. Oh, la rime. Ok, donc, comme je vous ai dit, euh, je suis un peu occupée. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup d'effets montage. Cette séquence a pris 10 000 ans à se faire là parce que j'ai dû mettre tous les effets montage autour de moi. Euh, donc euh, cette vidéo ne va pas sortir exactement à 15h, donc je suis désolée pour le retard. Donc aussi j'ai pu oublier. <rire> N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc euh, pour ne pas louper les prochaines vidéos, bien évidemment. Ah, je défonce ça. Donc euh, il y aura moins de vidéos pendant les vacances parce que bon, je vais faire l'annonce. Euh, en fait, je vais organiser un tournoi. Euh, ça s'appelait le Wartube. Vous en avez peut-être un peu déjà entendu parler avec la vidéo du 1er avril. D'ailleurs, c'était une blague. Hein. En plus, je ne savais même pas c'était quoi. Oh quoi Victoire par hors-jeu. Ah, je comprends même pas le mode de jeu. Hein. Vraiment, je comprends rien. Mais, mais, pourquoi mon super, c'est pas allumé Non mais vas-y, mais c'était sûr en fait, fait. C'était sûr En fait, je crois qu'on va perdre pour gagner. C'est ça Ou c'est l'inverse Défaite Ah, ok Faut pas euh, qu'on soit tous morts D'accord. Ok. Comme je vous avais dit juste en début de vidéo, euh, à 10 likes euh, je sortirai une toute nouvelle petite vidéo Avec euh, mon cher Niesix. Donc Ce sera une vidéo Brawl Stars comme d'habitude Et j'ai des problèmes de wifi encore Super Ouais victoire par hors jeu Ouais super Ok donc on va quitter tout de suite oh, C'est par exemple wow. cet écran de chargement là wow. Alors va rejouer peut-être un peu en hors-jeu. Non, attendez. Ok, donc là, on va prendre euh, Edgar. Euh, désolé, je crois que j'ai eu un, un petit bug, là. Alors. Où est Edgar Je n'arrive pas à le trouver. Et j'ai l'impression que c'est organisé un peu différemment. Voilà, trophée max. Et il est juste ici, Edgar. Donc, oh, vous avez débloqué un palier. Waouh. suis pas débile, je sais comment il débloque. Oh, vous imaginez, on Alléon, mais c'est impossible. OK donc on va refaire une petite partie maintenant que je connais un peu donc comment que ça marche et en fait on respawn pas. Là c'est chaud patate. Là j'attends. Hein. Ah Ah ah je mets un peu mal. Ça lui yes Ok, au moins je suis mort, mais il y en a un de leurs qui est mort. et vise le tic Le tic je Mais non, mais, mais elle est morte à cause de la bombe en plus oh, nah. oh Ok, là si on gagne, bah on sera à égalité. qu'on on refara une autre game. Et il y a un, y a... Non Oui, non Oh, non. Ok, on va faire euh, une autre partie. Cette fois, on va aller en... Star, donc euh... ah, quoi, non, on va faire ça dans une autre vidéo A 10 likes, On fait une coupe star en plus de la vidéo avec Niax. On va faire la coupe star avec Niax. Voilà, on va prendre un peu de zone réservée. Si je parle pas, c'est parce que je suis un peu concentré. Et donc du coup, bah tiens, vous n'en avez pas parlé. En fait, il y aura moins de vidéos pendant ces vacances. Euh, moins d'effets montage comme ça et tout. Parce que on est en train d'organiser la Wartube. C'est un tournoi euh, Fortnite. Enfin, pas forcément Fortnite, mais en gros, c'est une chaîne YouTube. Où dessus il y aura des tournois. Euh, par exemple, chaque année, il y aura un tournoi. Ça s'appellera Wartube 2021, 2022, etc. Vous avez compris. Et en fait, là, on est en train d'organiser la Wartube 2020 et 2021 en même temps mais vous allez comprendre après et donc le, le, le formulaire n'est pas, pas encore prêt mais peut-être que quand la vidéo est sortira il y aura un formulaire pour vous inscrire pour l'avoir toute 2021 ce sera en juin donc j'espère que vous serez encore là hein. et il y a quatre youtubeurs principaux qui vont participer il y aura moi, Skafrag, Kyo euh, et Roxman youtube donc c'est euh, tous des amis que vous avez déjà vus sur la chaîne. Euh, euh, Skafrag je crois que non, mais on euh, fera des vidéos avec lui. Et bah, c'est un tournoi, comme euh, je vous ai dit, Fortnite. Donc, il y aura plusieurs épreuves. Il y aura, ce sera en live sur les chaînes. Donc, vous aurez la POV de Niazik sur sa chaîne, la POV et tout. Sur la chaîne du Ortube, il y aura toutes les POV à peu près. Il y aura 16 personnes, C'est en mode créatif. Enfin, un peu du, du fight tu vois. Et d'ailleurs, je sais pas, si... est-ce que je dois vous tutoyer? Ou te. vous voyez. Parce qu'en fait, je sais pas. Oh, puis c'est bon, hein, je vais faire un, un petit sondage sur Twitter. Bah oui, parce que j'ai un Twitter. Et en ce moment, je suis pas trop actif parce que, bah, comme vous dites, je suis occupée. Et on va gagner maintenant. Et c'est une victoire royale pour moi. Et fait victoire royale maintenant. Ok. Donc là, on va faire euh, du solo. Euh... Oh, on a trois boîtes là-bas. Allez, nickel. Hop, on va prendre les trois petites boîtes. Donc, comme je crois que je vous ai dit en début de vidéo, j'ai pu perdre mon compte. Euh, ça. Voilà, c'est tout. Hein, non, ah, vous pensiez qu'il y avait une suite Regardez. Non oh Je suis sûre qu'il fait exprès. Oh, oh non, il faisait exprès. Bon, bah, j'ai tué. Ok, il y a une petite rosa là. Moi, je suis corps à corps, un peu, c'est pas ouf. Si je parle pas, c'est que je suis concentré. Pourquoi je suis allée là-dedans Donc, bon, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, elle était un peu courte, je sais. Donc, euh, j'espère qu'elle vous a plu. Ah euh, oh, je vais bientôt débloquer. Euh, hop, ça d'ailleurs. Bon, euh, c'est pas grave. Donc, on va ouvrir le dernier petit coffre de la fin. Donc, c'est 10 gemmes. Donc, euh, bah, lâchez 10 likes aussi pour faire une vidéo avec Niedix en coupe star. Donc, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire A plus, les gamers. Et abonnez-vous Oh. <laughs>